Hello Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Euh, alors, on va commencer, je, je reviens tout de suite d'un footing, mais ça parce que vous pouvez pas me sentir. Et j'ai un énorme bouton sur euh, la face euh, la, la face externe de mon visage. Euh, pour l'instant, euh, il n'y a aucune aucune explication euh, valable cependant. Euh, et ça m'énerve parce que du coup, je ne sais pas d'où ça vient. Ça, c'était pour euh, mon état d'esprit. Vous avez calculé tout de suite que j'étais pas dans le meilleur des états d'esprit. rigole, franchement, ça va. Euh, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au sport, à la prépa physique, aux techniques, à la théophilie, à la gymnastique, à plein plein de choses euh, Et je suis contente de vous accueillir sur cette petite chaîne où je vais tenter de populariser un sujet euh, assez cool euh, Moi je l'aime bien ce sujet là euh, et euh, en fait, euh, sachez que moi cette chaîne, je l'avais vraiment, euh, comme je viens de le dire, populaire hein, genre pour les gens euh... En fait, pendant une époque de ma vie, euh, j'ai été euh, cette personne euh, qui avait envie euh, d'avoir des informations mais qui comprenait rien Pourtant j'étais coach, hein, euh, qui comprenait rien et qui avait pas spécialement la patience aussi euh, de lire des livres pendant des heures pour comprendre J'ai été cette personne là, aujourd'hui je suis de l'autre côté, je suis la personne qui adore lire, qui adore tout comprendre, je peux passer 5-6 heures sur un ouvrage pour le décrypter. Euh, je pense que c'est la maturité hein, qui fait ça, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'étais pas comme ça. Et donc du coup, ça me fait euh, beaucoup de bien de pouvoir parler à, comme si je parlais à l'ancienne Dunia et je lui expliquais un peu les choses. Et ben là, c'est ce que je fais, mais pour vous. Donc du coup on va populariser aujourd'hui euh, le sujet de la force et comment prendre de la force, sachant que on va pas rentrer dans euh, les périodisations, les cycles et tout, parce que ça c'est assez pointilleux et que ça peut être euh, le sujet d'une vidéo, franchement euh, sans problème, hein. ça peut l'être, mais aujourd'hui on va se baser juste sur les principes de la force et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de la force, parce que... En vrai, euh, c'est pas, on fait ça et on a de la force, tu vois, ça marche pas comme ça. Il euh, y a des techniques, il y a des principes, euh, et là, on rentre dans la, dans la, dans la physiologie, dans l'anatomie, dans ce qui se passe dans les cellules, et ce qu'on doit faire et mettre en place pour prendre de la force, parce que voilà, il y a vraiment un vrai processus, en fait. Et donc, euh, je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous en parler aujourd'hui, je vais vous en parler le plus simplement du monde. Donc toutes les personnes qui ont déjà des grosses notions euh, en termes d'hypertrophie, de euh, de euh, d'élasticité du muscle, toutes ces choses-là, si vous avez déjà des grosses notions, je vais rien vous apprendre sincèrement. Mais toutes les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, alors restez là parce que je vais vous apprendre plein de trucs quand on parle de force euh, euh, on parle de plein de choses euh, mais on parle surtout de force athlétique, hein. la force athlétique je sais pas si vous voyez un petit peu hein, mais euh, c'est un sport, un sport euh, fédéral euh, qui euh, consiste à lever euh, les plus grosses charges sur des mouvements euh, qui sont euh, fonctionnels euh... <rire> j'ai vu <rire> Parce que c'est des mouvements fonctionnels, bien sûr, par rapport à l'altérophilie, non, mais c'est des mouvements fonctionnels quand même. On est sur euh, du back squat ou du squat arrière, euh, du bench press ou du développé couché, et du deadlift euh, ou euh, du soulevé de terre. Donc en fait, le but, c'est euh, de manipuler euh, ces trois charges-là et de trouver euh, la charge la plus lourde possible sur les trois. Et voilà, là celui qui a le plus lourd gagne. C'est un peu comme l'altérophilie, sauf que l'haltérophilie, c'est deux mouvements. On a le snatch ou l'arraché et le clean and jerk ou l'épaulé jeté. Et ça, c'est pareil. On va additionner les deux les deux charges pour refaire un tonnage maximal. Et c'est celui qui a le, la plus grosse charge en fonction de sa catégorie et de son âge qui gagne. Bon, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'en force athlétique, eux leur, leur but, il faut savoir que eux, ils n'ont pas besoin d'une énorme coordination. Ils n'ont pas besoin d'une énorme puissance, mais ils ont besoin de beaucoup de force. Parce que pour remonter 200 kg en squat, il faut de la force. Euh, nous, en tant qu'haltérophile, euh, ou gymnaste, ou cross ou tout ce que vous voulez, on n'a pas spécifiquement besoin d'être très très fort. Mais on doit l'être quand même. Parce que si vous êtes comme moi, c'est un vrai souci. Moi, je peux euh, squat cleaner, Donc, je peux faire monter une charge sur mes épaules beaucoup plus lourde que ce que je peux remonter. Donc, ça signifie qu'en termes de puissance, je suis plus puissante que forte. Et donc... Pour moi, ce serait très intéressant de faire ce que je vous dis, mais comme vous le savez tous, euh, nous sommes les moins bien entraînés, nous, les coachs sportifs. Nous, <rire> on est les moins bien entraînés. Moi, ce qui m'importe, c'est les gens qui ont des vrais, vrais euh, objectifs euh, de performance. Et moi, c'est vrai que c'est pas trop trop mon cas. Donc, je bosse pas trop, mais je sais qu'il faut que je bosse et quand je peux, je le fais. En tout cas, je l'intègre tant, mais après, bah, physique à moi. Donc, c'est là où on y vient. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire augmenter la force d'un back squat, la force d'un chou de presse, la force générale Comment est-ce qu'on peut faire On va devoir travailler sur le travail structurel, euh, le travail nerveux et le travail d'étirement. Alors, je suis pas en train de parler d'étirement comme ça. Hein. On, on va y venir mais on, on parle quand même d'étirement. Donc il faut travailler sur ces trois principes là. Encore une fois, je rajoute qu'on va pas parler de périodisation et de cycle. Donc je vais pas vous expliquer comment est-ce qu'il faut mettre dans l'ordre pour pouvoir travailler parce que de toute façon, il y a plein d'écoles et qu'il y a plein de systèmes différents et que moi j'ai créé mon propre cycle et qu'il m'appartient. Comment est-ce que ces trois principes ces trois principes de mécanisme de force vont faire en sorte d'améliorer ta force, voilà. Donc, on va commencer par le tra les travaux structuraux, euh, qui regroupent eux aussi plusieurs travaux, <rire> à savoir l'hypertrophie. Donc, l'hypertrophie, c'est le gain de fibres musculaires, l'augmentation de fibres musculaires. Vous voyez, euh, quand on parle d'hypertrophie, c'est quand on ajoute quelque chose. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que dans un muscle, on a des fibres musculaires et que plus euh, on en a. Plus le muscle prend de la place en la, en périphérie, et en parallèle, hein, je parle, mais plus le muscle prend de la place et plus il prend de la place, plus... Alors, logiquement, plus il est fort. C'est logiquement, j'ai bien dit. Hein. Il faut pas travailler que ça pour avoir... C'est pas parce qu'un mec est très très développé ou une meuf est très développée qu'elle est forte. Attention. Ok, ne vous méprenez pas. Mais ça veut juste dire qu'elle a, qu a plus de fibres musculaires. Okay Donc ça, il faut travailler l'hypertrophie. Euh, c'est L'hypertrophie, c'est un principe de base qui est assez simple et qu'on apprend à l'école. Mais en gros, pour être dans un système hypertrophique, euh, et bien qu'il y a plusieurs systèmes hypertrophies en plus, hein, vasculaire, euh, l'hypertrophie conjonctive. La puce de hypertrophie. Et Pour vraiment rester dans ce principe-là, on va essayer de rester entre 9 et 12 répétitions, euh, voilà, pour un 70-75 entre 60 et 70% de la charge maximale. C'est pas des grosses charges, mais c'est beaucoup de répétitions. Et en règle générale, ça laisse des traces musculairement, j'entends, en termes de courbature. En termes de courbatures. Donc, un, un petit euh, cycle d'hypertrophie, ça, c'est la base, déjà. Okay. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler les fibres de type 2. Comme vous le savez, peut-être on ne vous l'a jamais dit, mais dans un muscle, il y a plusieurs fibres. Il y a les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Et dans les fibres de type 2, il y a deux fibres de type 2, mais on va en rester sur une. Les fibres de type 1, c'est ce qui va vous servir plutôt euh, dans les systèmes aérobiques, donc euh, courir euh, courir sur une distance assez longue, sur un, sur un rythme assez cool. Euh, voilà, Le système aérobique, ce qui nécessite de l'oxygène et pas spécialement d'ATP. Euh, par contre, les fibres de type 2L, elles, elles vont être dans ce qu'on appelle le système aérobique et le système aérobie nécessite euh, soit euh, un système, soit le système glycolytique ou phosphagène en fonction de l'effort et c'est quand même un, un effort qui ne nécessite pas d'oxygène mais qui va être un peu plus difficile et plus court, d'accord Donc ces deux fibres là, elles sont vraiment distinctes il faut travailler les fibres de type 2 pour pouvoir prendre de la force, donc il faut travailler les mouvements de puissance, les mouvements courts et intenses, les mouvements peut-être avec une charge plus euh, lourde, d'accord Parce que quand on est sur du travail euh, de force par exemple un, un RM, un 5x5 un 3x3, on est sur un travail de type de fibre 2 c'est là où on va rentrer dans le travail nerveux. Moi, j'adore tout ce qui est travail nerveux. Je suis vraiment super fan de ça. C'est tellement intéressant puisque, vous en doutez bien, quand on parle de nerfs, on parle de cerveau. Le cerveau, c'est là où tout se passe et c'est là où toutes les actions nerveuses sont envoyées. En tout cas, tous les ordres d'action sont envoyés depuis le cerveau. Et c'est ça qui est complètement oufissime. Quand on commence à regarder un peu ça, on se dit « Wow !» Je, je sais pas si vous croyez en Dieu ou quoi et on va pas parler sur ça, mais franchement ça a vraiment été bien fait. On est vraiment incroyablement bien fait. On a ce qu'on appelle des unités motrices. Une unité motrice, c'est euh, ce qui va permettre de contracter une fibre musculaire. Pourquoi Parce qu'une unité motrice aujourd'hui, elle est tout de suite euh, reliée à une fibre musculaire ou des centaines. D'accord? Ça, ça va vraiment être en fonction bah, du muscle, de la taille du muscle. Vous vous doutez bien que un gros quadriceps n'aura pas le même nombre d'unités motrices qu'un petit biceps, d'accord Mais ça va aussi dépendre de votre niveau de pratique. Si vous pratiquez depuis un moment, il en va de soi que les unités motrices que vous avez sont reliées beaucoup plus, à beaucoup plus de fibres musculaires qu'un sédentaire. Bon. Euh, nous, notre taf aujourd'hui, donc le taf de, de, de ces unités motrices, là, c'est d'envoyer euh, l'ordre de, à, à la fibre ou les fibres musculaires de se contracter. Pour recruter une unité motrice, vous allez me dire, bah, il faut faire une contraction, ce qui est parfaitement logique. Donc, il faut travailler sur des mouvements qui nécessitent une contraction un peu brutale. On va parler euh, d'efforts puissants. Ok, ou d'efforts très lourds, ça dépend. Parce que c'est. Là, c'est pas une question de charge, hein. ça peut être de, de 5% à 90% de votre charge RM, hein, voire 100%. Le travail moteur est nerveux. Euh, mais il faut qu'il y ait soit un impact important, soit une contraction très importante. Allez. Un mot. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça que. Il faut commencer à travailler le recrutement de ces unités motrices, mais il faut aussi travailler en coordination, donc il faut faire de la coordination. Et il faut aussi faire de la synchronisation. Donc ça, c'est pareil. Tout, ces, tout ce que je viens de vous dire là, c'est plus euh, des exercices comme les exercices d'haltérophile qui vont vous aider hein, euh, pour euh, travailler ça. Euh, par exemple, euh, si je devais faire un travail euh, de hang squat clean, assez léger, mais avec des pauses, par exemple, avec euh, des pauses au genou, 3, 2, 1... 3 2 1 monte tu vois par exemple bah là on travaillerait le système nerveux à mort hein. on, on serait à fond dedans et pourtant on aurait une petite charge ou alors on pourrait prendre une énorme charge et faire une pause au clavicule et descendre prendre le temps de descendre et pas que ça monte tu vois et là j'aurais une charge un peu plus un peu plus haute mais qui ferait aussi travailler ce travail nerveux euh, c'est pour ça que il faut s'enlever de la tête que travailler la force c'est pas forcément la charge bien au contraire bien bien au contraire euh, on peut travailler euh, euh, la force sans jamais avoir à, à charger des barres énormes Et c'est aussi pour ça que le travail de coordination, il est super important et que l'haltérophilie, elle joue un gros rôle, et la gymnastique aussi d'ailleurs, hein, elle joue un gros rôle dedans parce que, bah, on est rempli de coordination et qui dit coordination dit engagement, euh simultané de plusieurs muscles en même temps. Si mon cerveau donne l'action de faire un truster, il faut à la fois qu'elle l'envoie, que ces unités motrices-là envoient l'information comme quoi il faut que je contracte et les quadrilles et les, le triceps sural et mollets et euh, les épaules en, quand mon extension est faite. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout ça là, c'est tout ce travail simultané, tout ce travail de coordination. Qui fait que vous allez augmenter votre force. Pour terminer, le dernier, je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'étirement, mais que c'était pas spécifiquement une question d'étirement. Euh... Euh, comme on le ferait euh, nous euh, à l'ancienne là on va parler euh, surtout de réflexes myotatiques euh, je sais pas si ça vous parle un petit peu en règle générale ça parle pas trop mais je vais vous donner un exemple qui est très simple euh, peut-être euh, votre médecin il est déjà euh, il a déjà tapé euh, sur le tendon là que vous voyez ici un jour avec un petit marteau et votre jambe elle a fait tac comme ça ça s'appelle un réflexe myotatique euh, c'est euh, dû à une contraction, d'accord C'est le muscle, le tendon ou le muscle qui se contracte d'un coup euh, sous l'effet euh, soit d'un choc ou euh, d'une action moteur. Euh, le réflexe myotatique, le plus connu, ou enfin, la méthode de travail la plus connue pour développer ça, c'est la pliométrie. Ok, la pliométrie, j'en ai déjà parlé euh, dans une vidéo, dans une, euh, une ancienne vidéo euh, sur l'haltérophilie, notamment euh, pour améliorer sa technique en haltérophilie. Euh, bah du coup, euh, la le système pliométrique, il est vraiment, vraiment super puissant, vraiment super puissant. Euh, on, on parle vraiment euh, d'un d'une action excentrique et concentrique. Qui ont fusionné, d'accord C'est comme si euh, on, on gardait toute l'énergie et on la renvoyait, et quand ça la renvoie, ça la renvoie en beaucoup plus importante. Donc le travail pliométrie, c'est très très important aussi de le développer pour développer sa force, euh, à savoir que bah, l'haltérophilie, c'est de la pliométrie, ok Quand on va vous demander de lever une énorme charge, de la réceptionner, boum, et de la remonter, on est clairement sur un système pliométrique, hein, ni plus ni moins. Donc du coup, c'est aussi très important de faire de l'haltérophilie lourd ou léger, ou au poids de corps, ou avec une boxe, mais de travailler le système pliométrique pour améliorer cette, cette espèce de truc d'étirement, de renvoi de force en fait. Donc si je devais récapituler toutes ces petites méthodes de travail, je vous dirais que il faut et travailler de la charge très lourde, d'accord Parce que c'est important de travailler ça pour le système nerveux, mais aussi travailler de la charge intermédiaire pour travailler sur les systèmes pliométriques, pour travailler sur la coordination, ok Ce qui est très très important aussi développer cette coordination. Je vous dirais aussi qu'il faut recruter les fibres de type 2, donc les fibres très très rapides euh, avec des efforts très courts et très intenses. Favoriser la puissance et aussi l'hypertrophie. Ne pas oublier le système hypertrophique. Donc le 9 à 12 reps pas beaucoup de charge 70% max, un truc qui démonte bien, qui vous laisse les cannes sur les rotules et qui vous laisse des courbatures pendant une semaine. Ça, c'est important aussi, d'accord? Donc il va falloir travailler sur tous ces cycles, donc sur ce cycle-là. Sur... Parce que là, il y a plusieurs cycles. Il y a le système hypertrophique. Et comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le système hypertrophique, il y a plusieurs hypertrophies différents. Cependant, là, je vous ai vraiment fait un résumé, un résumé équitable de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Mais bon, voilà, on travaille des charges lourdes, on travaille des charges intermédiaires, on travaille des charges très légères et on travaille sans charge pour l'élasticité des muscles euh, pour développer sa force. C'est important d'enlever dans sa tête l'idée que prendre de la force, c'est mettre de la charge. C'est faux c'est totalement faux. Du coup, euh, garde ça en tête. Euh, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être sur ma chaîne. N'oubliez pas de me retrouver sur mes réseaux Instagram, Dunia et la Cher, Et sur mon site internet, si vous voulez une petite prog aux petits oignons. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.